Bonjour à tous, je suis Valérian Guivarche, ingénieur de recherche à l'IRIT dans le cadre du projet Capari et je vais vous présenter aujourd'hui un des résultats obtenus dans le cadre du projet, à savoir une application Android développée pour l'assistance aux usagers sur l'université. Cette application a pour objectif d'aider les utilisateurs à accéder ou à donner des informations au sein de l'université. Parmi les fonctionnalités de cette application, nous avons tout d'abord l'accès aux informations sur les bibliothèques universitaires. Cette fonctionnalité résulte de travaux effectués lors de précédents projets réalisés dans le cadre de Neocampus. Nous accédons alors aux informations clés, telles que les horaires, les contacts ou les taux de fréquentation. Une autre fonctionnalité qui a été améliorée dans le cadre du projet Capari est Campus, qui permet d'avoir des informations de localisation sur l'université. Il est possible de rechercher la position d'un bâtiment par recherche dans différentes listes ou par saisie dans une barre de recherche. Il est alors possible de localiser les différents bâtiments sur l'université. Il est aussi possible de demander l'itinéraire entre notre position actuelle et le bâtiment que l'on recherche. Enfin, il est possible d'afficher des points d'intérêt sur la carte, tels que les restaurants, les bibliothèques, les arrêts de bus et de métro ou encore les stations de vélib. Une autre fonctionnalité actuellement en cours de développement consiste à proposer un système de covoiturage réservé aux usagers de l'université via une connexion utilisant les identifiants de l'université. Nous pouvons alors créer notre profil une fois connecté à l'aide des identifiants de l'université, puis proposer des covoiturages. Pour cela, il suffit de rechercher les adresses de départ et d'arrivée et de préciser les informations clés nombre de passagers, informations sur le véhicule, la date et l'heure, etc. Il est aussi possible de rechercher la liste des covoiturages disponibles et affiner notre recherche via différents critères. L'objectif est donc simplement de faciliter la mise en relation entre les usagers de l'université pour faciliter ainsi les covoiturages. L'application NeoCampus App fournit aussi des informations Météorologique de l'université, avec la possibilité d'améliorer ces informations à long, plus long terme via des capteurs qui pourront être installés sur le campus. Enfin, en exploitant les informations mises à disposition sur les bases de données du CRUS, il est possible d'accéder aux restaurants universitaires, soit de Toulouse, soit spécifiquement sur le campus, avec différents outils de recherche, puis accéder aux informations de chaque restaurant, menu du jour, horaire, etc.